Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News autour de la licence Uncharted. Ça vous dirait un film sur la jeunesse de Victor Sullivan Eh bien, sachez qu'on est passé à deux doigts de l'avoir peut-être dans quelques années. En effet, c'est au cours d'une conversation dans l'émission vidéo Scarted Symbol Plus que Jeff Ross, le game director de Days Gun chez Ben Studio, qui a quitté le studio en décembre 2020, s'est exprimé sur le souhait de faire un jeu Uncharted sur la jeunesse de Sully. Vous avez sans doute entendu parler l'année dernière de la polémique autour de l'annulation de Days Gone 2 par Sony. Une fois que cela a été fait, les équipes de Ben Studio ont réfléchi à adapter d'autres propriétés intellectuelles de Sony pour leur prochain jeu, dont la licence Uncharted, et les premières idées concernaient une histoire sur la jeunesse de Soli. Jeff Ross a ainsi déclaré « Victor Sullivan a 25 ans dans un monde très stylisé où son âge se situerait aux alentours des années 1976. Il a quitté la marine pour diverses raisons et j'ai pensé que le voir jeune en essayant de trouver sa voie dans un monde passant d'un soldat militaire à la rue en tant que arnaqueur en devenir aurait été sympa. Sur le papier, l'idée nous donne vraiment envie surtout que Jeff Ross avait de grandes idées et de grandes ambitions pour nous offrir un jeune soli très classe, largement inspiré de Sean Connery dans James Bond. Il a ainsi déclaré « Un jeune Victor Sullivan sexy pour moi aurait été comme Sean Connery. Côté inspiration pour l'époque, Ross avait encore une fois de très bonnes idées puisque l'homme a déclaré qu'il souhaitait un jeu qui se déroulait dans les années 70 comme les films Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino ou encore le Joker. Le principal souci c'est qu'à cette époque là, il aurait été compliqué de pouvoir faire un jeu avec une multitude de fusillades et les équipes de Ben Studio ne voulaient pas proposer un jeu Uncharted sans gunfight. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas vraiment si le projet verra le jour ou pas, on sait que selon les dernières rumeurs, Ben Studio et Naughty Dog ont collaborer pour un projet Uncharted qui aurait finalement été abandonné. Mais on ne va pas se mentir qu'un film Uncharted avec la jeunesse de Sully, euh, bah ça donne vraiment très très envie et on espère que les rumeurs autour d'un nouveau jeu Uncharted pourraient se diriger vers cela. On attend dès maintenant dans les commentaires vos avis, savoir si vous, ça vous chauffe ou non. On se donne rendez-vous ce soir pour la diffusion de notre documentaire justement sur le film Uncharted. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous